Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech. Quelle est la poêle idéale que vous devez avoir chez vous antiadhésive ou inox Alors, une partie de la réponse déjà dans l'article que j'ai écrit sur le blog sur la batterie de cuisine idéale. Alors, tout de suite, on va faire court et simple pour que ce soit vraiment parfait. Tout d'abord, il vous faut un peu des deux car on ne sait pas tout faire ni avec l'un ni avec l'autre. Tout d'abord l'inox. Alors l'inox a plein d'avantages, il est souvent beaucoup plus garanti que l'anti-adhésif. Exemple, cette casserole-ci est garantie 30 ans. Il résiste à beaucoup de chocs, supporte les hautes températures. Par exemple, j'utilise cette poêle Proline de chez Demeyer pour mettre même sur mon barbecue. Ça vit des années, donc c'est un excellent rapport qualité-prix sur les années. Vous savez cuire dans cette casserole avec ou sans matière grasse. Alors quel est le secret Très simple, la température. Il ne faut pas cuire forcément au maximum de sa température. Alors on va tout de suite utiliser les saucisses que l'on avait mis sous vide. Alors pour voir comment est-ce qu'on met sous vide, c'est très simple. Au-dessus de la vidéo, il y a un petit lien sur notre vidéo qui concerne les mises sous vide. regardez là, c'est super intéressant et ça vous permettra de faire des économies. Tout d'abord, première opération, faire monter la poêle à température. On est ici sur une taille de cuisson induction. On la fait monter en température et on va faire le test de la goutte d'eau. Quand vous avez vu que vous avez encore des petites gouttes d'eau, donc l'eau ne s'est pas totalement évaporée dans un nuage, ça veut dire que la poêle est à température. Sans aucune matière grasse, j'ai, regardé bien, baissé la température de ma poêle, quasiment de 20 à 30%. Dans ce cas-ci, je l'ai baissé de 20%. Je prends mes saucisses. N'ayez pas peur que ça colle, car en fait, le gras de la viande et les sucres de la viande vont en fait simplement décoller, tout simplement à un moment donné, la viande de la surface de l'inox. Donc n'essayez pas de le décoller par vous-même. Comme je le dis, j'utilise moi-même cette poêle sur mon barbecue et ça fonctionne extrêmement bien. Elle supporte pratiquement toutes les températures et est idéale pour des cuissons sans matière grasse. Voici le résultat d'une cuisson. Alors ensuite, très important, comment nettoyer cette trace de cuisson Alors c'est extrêmement simple. Remettez, enlevez les petits résidus que vous avez dans votre poêle. Remettez, chauffer la poêle. Le simple fait d'avoir déglacé votre poil fait que tous les résidus s'enlèvent extrêmement facilement. Les poils anti adhésives à présent, alors on va comparer Tefal et son fameux Teflon, bien évidemment. Donner quelques notions à ce sujet-là et. De Meyer avec son Duraslide qui est une matière antiadhésive typiquement de chez De Meyer. Alors plein d'avantages aussi au niveau de l'antiadhésive, c'est-à-dire que ça peut cuire évidemment les omelettes, ça peut cuire le poisson, ça peut cuire les œufs, ça peut cuire plein de choses. On va ici faire des œufs sur le plat simplement pour vous montrer dans chacune des poêles. Il est également recommandé de mettre des fois un peu de matière grasse dans les antiadhésives. Attention, quel est le petit souci des anti-adhésives Les gens ont tendance à surchauffer, à travailler pratiquement tout le temps à fond avec des anti-adhésives. Grosse erreur, faites également la même chose que j'ai fait avec l'inox il y a quelques minutes. Faites-le monter en température et faites-le redescendre, diminuer la puissance de température. Sinon, vous allez tout brûler à l'intérieur de votre casserole et vous allez aussi abîmer le revêtement de votre poêle. Chose encore très importante, le fond. Il est très très important sur une tac induction uniquement sur les tanks induction, d'avoir un fond totalement lisse. Ici, la Tefal, malheureusement, a un fond avec quelques petits picots. Comme vous voyez, elle est lisse, mais elle a quelques petits picots. Ici, il est vrai que la demi est totalement lisse. Mais à présent, outre le fond, on va surtout maintenant regarder la cuisson à l'intérieur des casseroles. On fait monter en température les poils importants. On manipule des outils en bois, en silicone ou en plastique. Pas de métal comme j'ai utilisé dans les poils en inox. Ça peut donc griffer le, votre revêtement anti-adhésif. Et on va maintenant tester. Vous voyez qu'il est tout à fait possible comme vous voyez, de cuire des œufs sans aucune matière grasse, avec deux cuissons différentes. Un un petit peu moins cuit ici, vous voyez, ici un petit peu plus cuit. Les poils à la fin, il n'y a aucun résidu dans les deux. Remarquez que la clé du test c'est de ne pas avoir fait surchauffer ses poils, donc vous pouvez cuire dans cela sans aucune matière grasse. Donc conclusion, que faut-il faire Eh bien, ça dépend un peu de vos habitudes, mais il est en fait certain qu'avoir une poêle inox, comme ici, pour vos viandes, vos volailles, c'est extrêmement pratique. Dès que vous aimez les omelettes, les frittates, le poisson cuit à la poêle, il est indispensable, même pour les crêpes, par exemple, pour avoir une crêpière, indispensable d'avoir un peu des deux à la maison. Mais essayez l'inox, vous verrez qu'au niveau des garanties, au niveau de la durée de vie, vous serez enchanté Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Regardez un peu également notre blog sur notre site de vente en ligne. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube, Facebook. Partagez ces vidéos un maximum. Suivez-nous sur Pinterest. Et à très bientôt, très très bientôt pour d'autres vidéos et encore plein de trucs, astuces. Ciao La vidéo n'est pas finie. Si tu veux savoir tout le choix qu'on a en magasin sur notre site de vente en ligne et toutes les promotions sur nos casseroles et nos poils, clique là-dessus. A bientôt.